C'est un centre d'interprétation archéologique métropolitain situé au cœur du site archéologique de Saint-Lupien où viennent de s'achever il y a seulement quelques mois les fouilles menées par les archéologues autour de ce site euh, qui a révélé un quartier portuaire, le quartier portuaire de la ville de Raciatum active du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ. On propose une découverte sensorielle de la vie quotidienne de ses habitants. Et de quelle manière Tout simplement en essayant de deviner les aliments consommés par l'odeur. Ah tiens de l'huile d'olive, mais également par le toucher avec une boîte à toucher mystérieuse sur les matériaux de construction des habitations de l'époque. Là par exemple j'ai une terre cuite architecturale et puis sous mes doigts un morceau de bois de 1900 ans retrouvé en fouille Le chronographe, c'est véritablement un équipement totalement dédié au patrimoine, à l'archéologie, à cette balade au fil du temps pour mieux comprendre notre présent. Ce projet, nous l'avons voulu euh, ouvert et accessible au plus grand nombre. C'est la gratuité pour les scolaires, c'est les outils numériques pour euh, se promener euh, en trois dimensions, c'est en même temps une expérience euh, sensible avec des odeurs par exemple qu'on nous invite euh, à redécouvrir. Je suis content de découvrir le site parce que j'avais aucune idée qu'il y avait un site archéologique ici sur la commune de Rezé. et Je trouve que la première vidéo quand on arrive là au rez-de-chaussée est très bien faite. Je suis venu avec mes deux enfants et ils, sont, ils trouvent ça passionnant. Il y a beaucoup d'interactivité, beaucoup de multimédia. Euh, avec des jeux, donc euh, au travers des jeux, en fait, on apprend un petit peu euh, en fait, euh, comment vivaient les gens à cette époque et c'est vraiment très très intéressant. Je trouve ça super sympa, autant pour les petits que pour les parents, je trouve ça, ouais, je trouve ça super interactif, c'est euh, ouais, un plaisir de faire le tour. Ça sort un peu du musée classique, classique hein. tous les sens sont, sont sollicités. Oui, parce qu'on sent qu'il y a des odeurs, etc. Et puis on, on se rend compte qu'ils avaient déjà découvert des tas de choses avant nous.